Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Angela Choufi. je suis professeure en virologie et l'actuelle directrice de l'école de biologie. Votre intérêt aujourd'hui pour cette présentation montre que vous envisagez de venir faire vos études à l'Université de Lausanne en biologie et que vous êtes curieuse et curieux d'en apprendre davantage sur la biologie à l'université, sur ce qu'offre cette formation, sur son contenu et sur ses débouchés. Pendant cette présentation, nous allons tenter, dans la mesure du possible, de satisfaire votre curiosité. Voici donc les divers points que nous allons brièvement aborder aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous présenter dans les grandes lignes l'école de biologie. Puis, M. David Blanchard, vice-président de l'Association des étudiantes et des étudiants en biologie, le Lab, vous parlera de cette association. Et ensuite, la doctoresse sciences Marie-Paul Charnet, adjointe pédagogique aux affaires étudiantes, vous présentera la structure des études. Et enfin, je reprendrai la parole pour vous présenter quelques-uns des débouchés possibles. L'école de biologie fait partie de la faculté de biologie et médecine et s'intéresse à la vie sous toutes ses formes. La recherche et les enseignements couvrent la biologie animale, la biologie végétale et la biologie humaine. Elle s'intéresse également aux organismes dans leur environnement jusqu'aux molécules dans les cellules et aux gènes. Elle s'intéresse également aux applications de la biologie à la médecine par exemple, à la pharmacologie. Les enseignants et les chercheurs qui enseignent à l'école de biologie sont situés principalement sur trois sites de l'Université de Lausanne. Nous avons le site de Dorigny, le CHUV et la cité hospitalière, et enfin le biopôle à Épalinges. Sur ces trois sites, les thématiques spécifiques différentes y sont abordées. Par exemple, sur le site proche de l'hôpital, vous trouverez des départements qui effectuent des recherches en lien avec la biologie médicale. Sur le campus de Deruny, vous pourrez découvrir des recherches menées, par exemple en biologie computationnelle, en oncologie et en évolution, ou encore en microbiologie fondamentale. Voilà, je vais maintenant passer la parole à M. David Blanchard, vice-président du Lab. Bonjour, je m'appelle David Blanchard et je suis vice-président du LAB, l'Association des étudiants en biologie. Et aujourd'hui, je vais un petit peu vous en parler. Donc, quand vous allez rentrer à l'université, votre vie va être partagée en deux parties. La partie universitaire avec les révisions, les cours et les examens. Et votre vie étudiante, qui sera très importante. Et c'est là où le LAB va vous accompagner, à travers plusieurs types d'activités. Donc, les activités festives, celles que je préfère, comme les workshops, les balles, camps de ski, excursions, tournois de beer pong. Donc ce sera des activités qui seront là pour vous faire décompresser des cours, vous faire rencontrer des gens et discuter. Les activités académiques comme la bourse au livre, la vente de blouses, le mentorat et le bioforum. Mais nous serons aussi là pour vous représenter lors des conseils et commissions du NIL. Nous avons hâte de vous voir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter la structure des études en biologie, mais... Avant cela, comme vous n'êtes peut-être pas encore très familier avec la structure des études universitaires, voici telle qu'elle se présente. La structure des études universitaires comprend une formation de base qui inclut le bachelor S. sciences Universitaires, qui généralement se poursuit par un master S. sciences et celle-ci peut elle-même être poursuivie par une formation plus approfondie qu'est le doctorat. L'école de biologie, ici représentée, encadre et gère la formation de base avec le bachelor S. Sciences en biologie et trois masters S. Sciences en biologie. Donc, sans plus attendre, je vais donc vous présenter le bachelor en biologie avec tout d'abord ses objectifs de formation. Le premier qui est celui de vous donner une formation générale de base en biologie vous permettant d'accéder à n'importe quel master dans le domaine de la biologie, vous offrir également des parcours suffisamment différenciés et approfondis avec une offre d'enseignement et de modules à choix, et enfin, de continuer votre formation en éveillant votre curiosité, votre indépendance, votre esprit critique, tout en vous permettant de garder votre motivation pour des études en biologie. Pour atteindre ces objectifs, la formation inclut des enseignements sous la forme de cours, cours dans les auditoires, des séances d'exercice dans des petites salles ou dans des petits auditoires, ainsi que des travaux pratiques, des travaux pratiques pouvant être en laboratoire ou sur le terrain. Ces enseignements se ce sont d'une part, des enseignements dans le domaine des sciences de base, les sciences de base incluant les mathématiques, la physique, la chimie, des enseignements de sciences biologiques, les sciences biologiques couvrant les principaux domaines de la biologie, allant de la biologie cellulaire moléculaire, en passant par la biochimie, la génétique, jusqu'à la biologie des organismes dans leur ensemble, microbiologie, zoologie, botanique, en passant par la physiologie euh, ainsi que l'écologie, l'évolution euh, des, des, des espèces, des organismes, et euh, des enseignements de biologie et société, des enseignements donc, qui visent à apporter des, des thématiques euh, en relation avec des, des problématiques sociétales, des thématiques que tout biologiste aura à un moment ou à un autre de son parcours ou de sa formation à aborder et euh, donc des enseignements euh, optionnels et ainsi que des modules euh, à choix dans le domaine de la biologie. Toutes les données qui vont vous être présentées sur les diapositives qui vont suivre euh, sont représentées en pourcentage de crédit ECTS. Le crédit ECTS est une unité européenne qui correspond en fait à une charge de travail et une charge de travail qui correspond à 25 à 30 heures de travail, tout compris. Donc, avec ces différentes euh, légendes, je vais tout d'abord vous montrer donc, comment ces enseignements euh, sont représentés pour la première année du bachelor. Donc, la première année, vous pouvez constater que pour à peu près la moitié, vous avez donc des sciences de base et des, des sciences biologiques. Dès la deuxième année du bachelor en biologie, la proportion des enseignements de sciences de base diminue pour laisser davantage de place aux sciences biologiques, avec toujours la présence d'enseignements de biologie et société et une place qui s'ouvre pour des enseignements optionnels. Ces enseignements optionnels vous permettant soit d'approfondir des domaines particuliers de la biologie ou alors de vous ouvrir sur d'autres domaines. Et enfin, la troisième année du bachelor en biologie, avec une proportion des sciences de base qui diminue là encore, pour offrir encore plus de place aux enseignements de type biologique, avec des enseignements qui relèvent de l'obligatoire, en rouge foncé, et des enseignements à choix avec une offre de modules pendant le dernier semestre du bachelor, et toujours une part laissée à l'optionnalité. Et vous constatez que les enseignements de type biologie et société courent sur les trois années du bachelor en biologie. Cette structure du bachelor offre plusieurs atouts. Le premier dont je voudrais vous parler est celui euh, qui concerne la présence importante de travaux pratiques. Vous pouvez constater que ces travaux pratiques, eh bien, euh, leur part augmente au fur et à mesure euh, des années du, du bachelor, des travaux pratiques qui sont de plus en plus en lien avec euh, les domaines de la recherche abordé ici, à l'Université de, la, de Lausanne. Donc vous êtes de plus en plus intégrés dans les laboratoires de recherche au fur et à mesure de l'évolution de, de votre cursus. Le deuxième atout, c'est celui de l'apprentissage de la langue anglaise. Dès la troisième année, un certain nombre d'enseignements sont donnés spécifiquement en anglais, ce qui va vous permettre de développer vos compétences en, en, dans, ce, dans cette langue et vous permettre ensuite d'intégrer l'un de nos trois masters proposés ici à l'école de biologie, le master en comportement, évolution et conservation, ou encore le master en sciences moléculaires du vivant, ou encore le master en biologie médicale. Mais bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'intégrer un master dans une autre université suisse ou encore à l'étranger. Et enfin, le, le troisième atout dont je vous parlerai, c'est celui de la mobilité. Notre bachelor est, est conçu comme étant une formation de base qui est reconnue et qui vous permet euh, de partir, euh, séjourner donc en, en mobilité, pendant toute ou partie de la troisième année du bachelor en biologie. C'est aussi une opportunité de pouvoir réaliser une partie de votre cursus à l'étranger en allant, par exemple, faire votre master dans une autre université. La mobilité est quelque chose que l'on encourage, que l'on soutient à l'école de biologie, car on considère, et on a pu constater qu'elle représentait un atout pour nos diplômés, un atout à faire valoir sur le, sur le marché du travail. Peut-être vous posez-vous la question de la réalisation du bachelor en biologie ici à l'Université de Lausanne, ou dans une autre université suisse. Pour cela, eh bien, nous avons représenté sur ce graphique la distribution des sciences de base, sciences biologiques, biologie et société et la part de l'optionnalité dans les différents cursus de Suisse, à l'Université de Berne, de Zurich, de Neuchâtel. Si vous comparez donc la distribution des enseignements à l'Université de Lausanne par rapport aux autres, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de, de, de différence drastique ce qui caractérise les, les parcours les uns des autres, c'est essentiellement donc la part de l'optionnalité qui peut être plus ou moins importante dans certains cursus, et la présence ou non d'enseignements de type biologie et société. Mais peut-être vous interrogez-vous aussi sur le fait de réaliser un bachelor dans une école polytechnique. Pour cela, nous avons donc représenté la distribution des enseignements euh, qui concerne le Bachelor en sciences et technologies du vivant de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. C'est une formation orientée vers l'ingénierie, donc qui nécessite des, des compétences pour résoudre des, des, des problèmes techniques complexes. Et vous voyez que ça se traduit par une importance des sciences de base beaucoup plus importante dans ce cursus que dans des cursus de type universitaire euh, des bachelors en biologie. Après l'obtention de votre bachelor en biologie, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous Il faut savoir que plus de 80 de nos gradués en biologie poursuivent leur formation universitaire par un master. Un master qui peut être réalisé ici, à l'Université de Lausanne, mais également dans une autre université suisse ou à l'étranger. Mais d'autres peuvent choisir de se spécialiser de professionnaliser leur formation avec, par exemple, le master en enseignement, qui est une opportunité qui s'offre à vous euh, avec la réalisation d'un master en enseignement pour le secondaire 1. D'autres encore peuvent choisir de réorienter leur cursus. C'est par exemple le cas des personnes qui choisiraient la réalisation de la passerelle biologie vers la médecine. D'autres encore peuvent choisir de réaliser une pause par la réalisation d'un stage en entreprise, ici en Suisse ou à l'étranger, ou encore d'un stage euh, linguistique, une occasion qui peut vous permettre de réfléchir, d'approfondir votre projet professionnel. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole à à la directrice de l'école de biologie qui va vous présenter plus en détail l'ensemble des débouchés qui s'offrent à tout diplômé dans le domaine de la biologie, diplômé avec un bachelor et un master. Merci Marie-Paul. Voilà, nous abordons maintenant le dernier point de cette présentation, celui des débouchés possibles à l'issue d'une formation en biologie à l'Université de Lausanne. Notre école n'est pas une école professionnelle. L'École de biologie ne forme pas un métier unique. La formation que nous offrons ouvre de nombreuses opportunités et débouche sur un choix de métiers variés, tels que des métiers dans l'enseignement, dans l'industrie ou encore dans la communication. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tout de même mettre en lumière quelques caractéristiques de cette formation. Notre formation permet d'acquérir tout d'abord des connaissances variées sur les organismes, sur les molécules ou dans les sciences biomédicales, par exemple. Et plus vous allez avancer dans votre formation, plus vous allez acquérir des compétences spécifiques en biologie. Comme développer votre pratique en laboratoire, faire des observations scientifiques ou analyser des articles scientifiques. En bref, vous allez découvrir ce qu'est la recherche, comment on fait de la recherche et pour découvrir quoi. Mais vous allez également acquérir d'autres types de compétences qui ne sont pas spécifiques à la biologie. Des compétences qu'on appelle « transversales, comme par exemple des compétences en bioinformatique, où vous allez apprendre à programmer, à analyser des données relativement complexes ou encore être formé en statistique. Et comme l'a mentionné Marie-Paul, vous allez également développer des compétences en anglais, ce qui vous permettra de communiquer dans de nombreux pays. Une transition vers l'enseignement en anglais s'opère déjà en troisième année du bachelor. Et l'enseignement est ensuite exclusivement données en anglais dans nos trois masters. Vous y apprendrez à lire, à parler, à comprendre et à écrire en anglais, bref, à communiquer en anglais. Vous pourrez également choisir parmi de nombreux enseignements optionnels pour acquérir d'autres compétences transversales. Des enseignements à l'interface entre la biologie et le monde de l'entreprise par exemple. Ou encore des enseignements en lien avec le développement de compétences personnelles telles que la gestion de projets ou la communication scientifique ou encore des enseignements en lien avec l'écologie ou la conservation. Muni de cette formation et de compétences transversales qui sont des atouts pour de nombreuses professions, il vous appartiendra alors de construire votre propre projet professionnel et de valoriser vos connaissances et vos compétences sur le marché du travail. Alors, quels sont les choix qui s'offrent à vous après un master en biologie Eh bien, nous allons le voir, il y a la carrière académique, pures et dure, hein, celle que nous allons voir dans un petit instant, mais il y a également de nombreux autres débouchés. Par exemple, vous pourriez travailler dans des bureaux privés liés à la conservation et à l'environnement, dans l'industrie, dans l'administration des autres écoles ou de la Confédération, dans l'enseignement, au gymnase ou au collège. Vous pourriez également euh, travailler dans des comités éditoriaux pour des journaux ou des ouvrages scientifiques ou encore dans d'autres organisations non gouvernementales ou si vous aimez également le côté un peu plus droit, vous pourriez peut-être vous impliquer dans la formation des brevets. Bref, il y a beaucoup de formations possibles. Mais il est vrai qu'après un master, souvent, dans la carrière académique, vous pouvez vous avez la possibilité de faire également une thèse ou un doctorat. Ce doctorat dure environ 3 à 5 ans, suivant les universités. Un doctorat ouvre la voie de la carrière académique. Elle vous permet de transitionner au niveau de l'enseignement à l'université, mais également de la recherche. Vous pouvez également faire de la recherche ou du management en industrie, donc développer sur une carrière industrielle avec un niveau de responsabilité plus important que si vous n'aviez qu'un master. Donc vraiment, la thèse vous donne une plus-value au niveau de la carrière industrielle. Que font nos diplômés aujourd'hui, en 2021 Eh bien, si on regarde nos statistiques, 36% de nos étudiants ou de nos diplômés en master eh bien, continuent leur formation, la plupart d'entre elles et d'entre eux, dans une thèse de doctorat. 51% sont actuellement en activité, soit à l'université, soit dans un bureau d'études, ou dans l'enseignement, ou dans l'industrie. Et 13% sont actuellement soit en stage, soit à l'armée, soit à la recherche d'un emploi. Alors, est-ce que vous êtes fait pour des études en biologie eh bien, si vous aimez les sciences de la vie, découvrir de nouveaux horizons, être sur le terrain ou en laboratoire, et si vous êtes de nature plutôt à aimer observer, à être enthousiaste, de nature minutieuse ou encore curieuse, eh bien alors oui, les études en biologie sont faites pour vous. Pour faire connaissance avec quelques-unes des activités de recherche dans le domaine de la biologie à l'Université de Lausanne, n'hésitez surtout pas à consulter les vidéos disponibles sur la page web des journées découvertes. Et si vous avez des questions, eh n'hésitez pas soit à venir les poser par visioconférence dont les liens Zoom qui sont indiqués sur la page des journées découvertes, ou alors plus tard par e-mail à, à tunil.ch. Merci de votre attention.